On commençait à se dire au fond d'eux, ouais, si on est les contrôle plus et nous on fait quoi dans notre job. Mais en fait il leur avait parlé avant, il leur avait dit qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le rôle de gestionnaire ben, ils ont dit on n'aime pas, c'est toujours être comme à garder une, dans une carte de là, on est toujours à les contrôler. Il dit parfait, ça tombe bien, je vais vous le retirer. Donc euh, il, a, il a décidé de, de mettre le, la confiance comme objectif et moyen de, de, de développer l'entreprise, mais surtout de management. Puis quand il dit management, c'est pour se faire comprendre, parce que lui dit en fait on ne manage pas les gens, on travaille avec, on ne les manage pas. Puis aujourd'hui, plus on va dans les sociétés avec les nouvelles générations, si vous voulez les manager, les manager. je vous dis tout de suite, c'est mal parti. Euh, mais il sait très bien aussi qu'un gestionnaire, il peut dire plein de choses. Mais comment il va être jugé par ses collaborateurs Par une chose, les actes. Dire des choses, c'est tout ça, ça c'est hyper facile, dans les actes. Alors il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir commencer pour prouver aux gens que j'ai confiance en eux On est en 1980. La plupart des entreprises manufacturées sont en train de s'installer avec des punchs, des, des, des pointeuses et tout ça. Ben lui, il y en a, mais il va les démonter. Il va démonter toutes les pointeuses. Il dit aux gens, bah, vous connaissez les horaires d'arrivée, les horaires de sortie, on n'a pas besoin de vous mettre une pointeuse par rapport à ça. Là, le message, il est plus que méga important. Et comme c'est une usine qui travaille au 3-8, bah souvent, lui, il avait remarqué que les gens qui arrivaient le matin, ils étaient tous à côté de la pointeuse. Ils attendaient que le moment arrive. Ils pointaient, ils allaient à leur poste de travail. Là, c'est comme s'il y avait une barrière virtuelle qui fait qu'il fallait qu'ils attendent à cet endroit-là pour pointer. Du fait qu'il n'y avait pas de pointeuse, ben, ils rentraient dans l'usine, ils allaient voir l'autre car et là en fait il a, il, a, il a commencé à améliorer la première chose, c'est la communication. Parce qu'avant ils attendaient dans le couloir à glander, puis là ils vont voir les autres comment ça va, puis ils commencent à prendre un café, puis hein, tout de suite, « Ah bah ben, tiens, cette nuit on a un problème sur telle machine, et ainsi de suite. » Donc, première chose, il a retiré les pointeuses. Ses gestionnaires lui ont dit « T'es fou, ils vont tous en abuser. » Il dit « Non, l'homme est bon, c'est un, un de ses, ses prétextes, il dit l'homme est bon, il faut lui faire confiance. » Et si vous travaillez avec des gens sans leur faire confiance, je vous rassure qu'ils ne seront pas productifs. Ça ne marchera pas. Euh, murer ça c'est parce que son bureau, comme beaucoup d'usines, il est au premier niveau, il a une vue sur l'ensemble de l'usine, avec une grande bête vitrée. là. Il mure tout ça. Les, les employés vont venir en septembre, Oh, le bâton il ne voit plus. Et il dit non, puis je ne je, je voulais surtout pas les voir de là-haut, parce que ça devient un petit peu condescendant. Donc si je veux les voir, mes employés, je vais descendre, et je vais être dans, dans l'usine. Au bout de, de, de quelques semaines, à un moment, il va croiser un de ses employés dans son usine, qui se promène avec une paire de gants. Et puis il dit, ça va. Oh, il dit, je cherche mon chef d'équipe parce que je voudrais qu'il me fasse un bon, parce que mes gants sont usés, il faudrait que j'aie un bon pour aller au magasin, changer mes gants, puis aller à travailler. Ok, il dit rien. Il va voir sa comptable. Vous allez voir l'histoire, elle parle souvent de la comptable. Il va voir la comptable, il dit, ça coûte combien une paire de gants Bah, peut-être un 4 dollars. Ok, 4 dollars. Euh, il a installé des machines à distribuer les équipements de sécurité partout dans les usines. Et puis là, vous avez juste vous avez besoin de paire de gants, vous appuyez la paire de gants et tombe, prenez l'autre, vous l'achetez. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte que la, le prix de la paire de gants, c'était plus 4 dollars, hein. c'est peut-être 16 dollars. Parce que le gars, il quitte son poste de travail, mais il faut le payer. Il cherche son chef d'équipe. Quand il le trouve, lui, il n'a pas le carnet pour faire les fameuses bons. Il, il remplit le bon. Donc là, on a deux personnes qu'on paye à remplir un bon. Il va, lui, chercher au magasin en milieu l'usine, Là, il y a le magasinier qui attend, et ainsi de suite. Puis le bon, il revient à la comptabilité pour comptabiliser tout ça. <rire> tout ça pour faire des économies. Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est qu'on contrôle les coûts. <rire> Dis non, on ne contrôle pas les coûts, on les amplifie. Donc ça, il a retiré.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 dans ces entreprises-là, les gestionnaires qui sont venus, qui ont passé une semaine, ils ont dit, bon, on a passé une semaine, on a compris. Est-ce que vous auriez un manuel Non, il n'y a pas de manuel dans les entreprises libérées. Il n'y a aucun manuel. Si vous voulez des articles dessus, je peux vous expliquer, qu'il n'y a aucun manuel. Quand j'arrive dans les entreprises, souvent on me dit, bon, on vous allez nous aider, oui, on va vous aider. Euh, Est-ce que vous avez un manuel Non, il n'y a pas de manuel. Pourquoi il n'y a pas de manuel Parce qu'en fait, on se base sur une chose, la culture de l'entreprise. Et une culture, ça vous appartient. Si j'arrive qu'un manuel, ça veut dire que je vous demander d'appliquer un manuel, une procédure, ou une, ce que vous voulez. Et globalement, ça va plus vous ressembler. Et euh, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une chose, tout est copiable dans la vie. Puis des fourchettes de boîtes de vitesse, je pense que les Chinois, ils pourraient être capables de, de nous copier par rapport à ça. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais copier, c'est une culture d'entreprise. Et plus vous avez une culture d'entreprise forte, plus votre entreprise est forte.